dont euh, Boréal, dont... Euh... Ah, ma casquette Salut, guys! Mon nom est JP et bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est dans mon atelier. Ça va être un contenu un petit peu différent de l'habitude. Euh, un petit peu plus tôt cette année, j'ai atteint les 3000 followers sur mon channel YouTube. Un gros merci à tous et à toutes. C'est très, très apprécié. Euh, le channel grossit très, très bien depuis quelques années et c'est grâce à vous. Fait qu'un immense merci. Euh, pour l'occasion, avec mon commanditaire Bestic Record Division Boréal, on a décidé de vous organiser un petit concours. Fait qu'on organise un giveaway sur Instagram. Vous juste suivre le lien dans la description du vidéo, juste en dessous. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de vous assurer de suivre la page de Freeride Québec, la page de Bessic Record Division Boréal et taguer un de vos amis pour qu'il voit le super concours qu'on vous a organisé. Et euh, on va terminer le concours ce dimanche. Je vais tirer la personne et je vais vous dire qui est-ce qui gagne. Alors, on a ici des belles casquettes de Boréal. Ça ici, ils nous ont fourni des bas de la shop super super confo, donc deux paires. Et un kit de nettoyage Mokoff 8 en 1. Euh, super pratique. Il y a du produit ici. Très, très bon pour nettoyer le cadre et les composantes. Euh, mais c'est un produit qui ne va pas attaquer les, les roulements, les bearings, Très, très important. On a des brosses pour le cadre. On a des brosses ici pour la cassette. Tout le kit. La petite, euh, petite éponge en mousse. Super pratique. Fait que C'est un beau petit kit. Super le fun à avoir. Ça fait que tout ça, c'est gracieuseté de Boreal. Un gros, gros merci à David et JP. Alors, euh, c'est ça. Le concours commence aujourd'hui et ça va s'éteindre Terminé ce dimanche, je vais vous dire qui est-ce a gagné Un gros merci à tous et à toutes Et on voit dans le prochain épisode de Foyard Québec